bonjour à tous et à toutes un petit exercice corrigé aujourd'hui sur le schéma de lewis alors l'énoncé il est très simple pour chaque schéma de lewis qui sont donnés il y en a 5. il faut dénombrer les doublets liants les doublets non liants, retrouver la balance des éléments chimiques et expliquer la stabilité des composés vous avez le cours sur le schéma de Lewis qui doit s'afficher en haut de l'écran si vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo maintenant en pause et répondre aux différentes petites questions pour chaque schéma de Lewis. Et une fois que vous avez fait, vous pouvez revenir pour la correction. Schéma numéro 1, le, la molécule qui est à l'écran c'est le dichlore. Et si on s'intéresse au dichlore, on voit qu'on a des doublets liants autour des atomes de chlore. Et pour chaque atome de chlore, on a trois doublets non liants. Entre les deux atomes de chlore, on a le doublet liant, la liaison covalente. La valence du dichlore eh bien, elle est de 7, puisqu'il nous avons 6 électrons qui viennent des trois doublets non liants, plus un électron du double liant, sachant que le double liant, hein, vous vous souvenez, c'est la mise en commun d'un électron par les deux atomes qui font la liaison. 6 plus 1 égale 7, la balance du chlore, et donc de 7. Je ne fais pas la balance de l'autre chlore, on trouverait également 7. Chaque atome de chlore possède 4 doublets les trois doublets non liants plus le doublet liant qui est partagé entre les deux les atomes du chlore ce qui nous fait 8 électrons chaque atome répond donc à la règle de l'octet c'est ce qui permet sa stabilité schéma numéro 2 on a une autre molécule c'est le diazote qui est le gaz le plus abondant dans notre atmosphère il y en a 78% pareil les doublets non liants c'est ce qu'on a autour des azotes des atomes d'azote on en a un pour chaque atome d'azote et du coup des doublets liants et eh bien on en a trois, trois liaisons covalentes entre chaque atome d'azote du coup la valence de l'azote elle est de 5 2 électrons par le doublet non liant et 3 électrons pour chaque liaison covalente il y en a 3 3 plus 2 égale 5, Balance de l'azote, 5. Chaque atome d'azote possède 4 doublets, c'est-à-dire qu'il possède 8 électrons. L'azote répond à la règle de l'octet, c'est ce qui permet cette stabilité. Le schéma numéro 3, l'acide cyanhydrique. Cette fois, on a trois éléments différents de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. Alors, le double lion liant, on n'en trouve qu'un seul sur l'atome d'azote. Il est en rouge à l'écran. Le reste, ce sont des doublés lions, c'est-à-dire des liaisons covalentes. Une liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène et trois liaisons covalentes entre le carbone et l'azote. La valence de l'hydrogène. La valence de l'hydrogène n'est que de 1 puisque... Il met en commun son électron avec le carbone pour faire la liaison covalente. Il n'y a pas d'autres doublets non liants autour de l'hydrogène. La valence du carbone est de 4. Le carbone est engagé dans 4 liaisons covalentes, 4 doublets liants. Ce qui nous fait 4 électrons mis en commun par le carbone. Valence 4. La valence de l'azote, ben on l'a déjà vu auparavant, c'est toujours la même, c'est 5. Deux électrons du doublet non liant plus trois électrons des trois liaisons covalentes. Alors, la stabilité, eh bien l'hydrogène, lui, va suivre la règle du duet. Attention, petite particularité, hein, c'est la règle du duet. Alors que le carbone et l'azote vont se stabiliser en suivant la règle de l'octet, ce qui est le cas ici. Le carbone a bien 4 doublets autour de lui, l'azote en a bien 4 également. Schéma numéro 4, on est en présence d'une molécule qu'on dirait que c'est de l'eau, mais en fait ce n'est pas de l'eau, c'est du peroxyde d'hydrogène, ou mieux connu sous le terme d'eau oxygénée. Alors les doublets non liants, on les retrouve autour des atomes d'oxygène, deux doublets non liants pour chaque atome d'oxygène, du coup, les doublets liants, eh bien, ce sont les liaisons, soit la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, soit la liaison covalente entre l les deux oxygènes. La valence de l'hydrogène elle est de 1, c'est ce qu'on a vu juste auparavant, ça ne change pas, il est engagé dans une seule liaison covalente, il a mis en commun un seul électron, sa valence est donc de 1. La valence de l'oxygène elle, est de 6, il a deux doublets non liants, c'est-à-dire qu'il a 4 électrons, plus la mise en commun de 2 électrons pour faire les liaisons covalentes. 4 plus 2, ça nous fait bien 6. Je ne fais pas le reste de la molécule, elle est symétrique, on aurait les mêmes résultats pour l'oxygène et l'hydrogène qui sont sur la droite de l'écran. Question stabilité, eh c'est toujours les mêmes choses. L'hydrogène va se stabiliser grâce à la règle du duet, c'est-à-dire un doublet liant. Quant à l'oxygène, c'est la règle de l'octet avec les quatre doublets, deux doublets non liants et deux doublets liants. Schéma numéro 5, on est en présence du méthanal, c'est une molécule organique composée d'hydrogène de carbone et d'oxygène. Les doublets non liants, ben on les retrouve simplement autour de l'atome d'oxygène. Les autres, ce sont des doublets liants. Soit entre le carbone et les deux hydrogènes, soit entre le carbone et l'oxygène. En termes de valence, eh bien les valences de l'hydrogène, c'est toujours égal à 1. Ils mettent en commun un électron, ici avec le carbone. La valence du carbone, elle est de 4. Le carbone forme 4 liaisons covalentes. Il n'a pas de doublets non liants. Ce qui nous fait 4 électrons de valence. Quant à l'oxygène, ben on l'a vu auparavant et on retrouve la même chose. Et c'est tant mieux. Deux doublets non liants, deux doublets liants, soit en tout 6 électrons de valence. En termes de stabilité... Toujours la même chose, l'hydrogène va suivre la règle du duvet, le carbone et l'oxygène, eux, suivent la règle de l'octet. Voilà, c'est fini, vous voyez, c'était très très simple. Il suffit d'être méthodique, de savoir compter à peu près jusqu'à 8, pour bien réussir ces petits exercices en seconde. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures